Parce donc, euh... oh, je Ouais. Alors donc euh, euh, ça, a pu, ça a pu heureusement se mettre aussi. en place euh. ouais, ça a pu. On l'a on on a carrément mis en place pour, euh, pour euh, ces deux premiers jours d'avril. Oui, mm -hmm. Puisqu'après, nous serons à fond du 13 au 16. D'accord. Euh, du même mois. Hein. Et donc, c'est toi qui as l'initiative, de cette caravane ou, euh, Non, moi, c'est un projet. Je suis le porte mm -hmm. du projet. Euh, depuis depuis le, La caravane existe depuis le mois de novembre. Donc elle si occupe, elle a fait batelier, elle a fait euh, la démarche. Euh, là, elle devait faire euh, Grand Village en janvier, donc ça n'a pas pu se faire. On l'a fait maintenant. Après, elle passe à, à Fonlaé, le, le, toujours dans le même mois. Mm -hmm. Et après, elle va à Ravintouza, enfin, c'est un autre endroit. Mais l'essence même, le but de cette caravane, c'est euh, apporter euh, justement aux habitants de Shelcher euh, euh, des animations, leur faire connaître justement ce qu'on fait euh, sur la ville de Shelcher, ou c'est justement euh, pour... Euh, pour permettre aux associations, aux organismes d'avoir de, des manifestations à proposer Les deux. Les deux. D'abord, tu as des animations, hein, comme, mmh. animation, où tu auras de la musique. Demain, par exemple, tu auras le marché, un grand marché agricole. Tu auras un certain nombre de, de défilés de de costumes traditionnels, tu vois, tu vois, des choses comme ça. Aujourd'hui, nous installons les des associations euh, qui répondent à la thématique que nous développons. Euh, là, par exemple, la violence faite aux femmes et la, la situation des femmes, l'artisanat à notamment sur le, sur le, le quartier, euh, la Ligue contre le cancer qui va donc faire de la prévention, euh, et puis nous avons aussi euh, donc euh, les artistes peintres hein, de bonne mm -hmm. qualité. D'ailleurs, je te recommande, euh, euh, François, euh, François qui est de, de, de, de même qualité qui est là, et donc nous avons tous ces éléments là de base et puis nous avons autour bon, des, euh, par contre des, des, des, des éléments majeurs culturels mm -hmm. culturels, ce qui sont d'abord euh, évidemment les, les, les, les défilés de la, de, de, des tenues traditionnelles et surtout portées par avec un certain nombre de coiffes alors, alors il y aura une signification des coiffes qui vont être données demain et euh, le marché évidemment mais aussi, le nous, a, nous avons le Belay euh, la danse Belay puisque euh, nous, nous entrons en plein mois d'avril, mm -hmm. mais c'est surtout aussi une danse qui correspond avec toute l'histoire euh, qui, qui vient de l'esclavage jusqu'à aujourd'hui, mm -hmm. tu vois, et, ainsi que le damier, parce qu'à au, au, fond laillée nous aurons la, le samedi Gloria mm -hmm. tu vois, donc, donc tu, a, tu auras le damier et puis euh, nous avons surtout aussi des pointures, parce que nous décelons sur le quartier, il y a quand même des personnes qui sont confirmées hein, musicalement par exemple, ou théâtralement. Euh, donc ici, là, nous avons, nous avons pour cette caravane, nous avons Eric Hildefons. Mm -hmm. Alors je te recommande ça, c'est un disque de c'est du jazz, tu mm -hmm. vois. Euh, culturellement, nous avons un camarade qui s'appelle bambouman Oui, on allait euh, ouais, le voir. Oui, tu allais le voir, qui va nous donner un son particulier, euh, caraïbe, mm -hmm. euh, tu vois. Et il est, il se, il est, je, je l'ai placé avec son accord, sous justement l'espace. Euh, feuillus, ouais. une canopée quoi, en quelque mm -hmm. sorte. Et puis, euh, et, puis, euh, et puis demain nous aurons au calico. Mm -hmm. au calico. Ouais donc on voit que c'est vraiment une manifestation avec, il y en a pour tout le monde, ceux qui aiment la musique, ceux qui aiment oui. la peinture, oui. Ou oui. ceux le qui théâtre, veulent simplement et voilà. le théâtre aussi, nous avons le théâtre de rue euh, que nous avons transporté un peu sur, euh, sur l'espace là, euh, qui va d'ailleurs, qui développe une, acte, euh, une thématique de préventive mm -hmm. euh, qui est justement l'histoire des femmes, euh, bon la, la, les, les violences faites aux femmes ouais, j'ai pu interviewer hier en radio justement une représentante de l'Union des femmes qui a parlé justement de cette pièce de théâtre qu'ils allaient jouer euh... le Tribunal des femmes bafouées, oui ouais. Ouais, ouais, ouais. donc c'est intéressant, et donc il y en a pour tout le monde donc euh, on invite justement tous les habitants, tous les auditeurs de Andy Martinique, de venir bah, aujourd'hui et demain, ça finit demain à 19h, c'est ça Ça finit demain, enfin à 19h, 20h. Ah, 20h30, que... 20h hein 20h la dernière animation elle est à 19h. Ouais, c'est ça. Ça, ça, ça. Donc les, les gens qui veulent venir, ils ont jusqu'à demain 20h hein, pour venir ici à, à Grand Village à, sur le parcours de santé de Terreville et puis découvrir justement cette animation autour du, du, de la caravane des quartiers. Voilà, Voilà, voilà. ok, c'est bien ça. En Mais... tout cas, nous remercions euh, à Radio Andy FM hein, mm -hmm. et puis le, avec son commandant euh, Félix Vierapré et son capitaine euh, Noël. Euh, merci Ben oui, ben oui. Euh, donc, mais ce sont des navires, oui. un navire. Hein. Bon, oui. quand tu es là comme ça là. Euh, alors, c'est dommage que nous n'avons pas pu mener le programme, le programme initial. Mais euh, nous sommes toujours en relation avec vous. Ne serait-ce que déjà pour Fola et bientôt oui. avec avec le avec Félix bien après. Et puis, euh, nous allons aussi encore dans d'autres quartiers où vous allez. Vous serez avec nous. Ah ben nous, on est content d'être partenaire avec toi. Et puis, toi, tu, tu, tu, tu es partenaire avec nous parce que tu nous apportes beaucoup et c'est ouais. quelqu'un très sympathique qu'on admire et qu Merci que beaucoup. Que aime personnellement très bien voilà. alors par contre je te recommande une petite conférence qui va se tenir dans quelques instants ici à exactement à 4h mm -hmm. euh, ça sera avec le président de l'association des 100 villas de Grand Village qui va nous raconter l'histoire de, ce, de, de cette résidence, tu vois. Mmh. Donc je vais mettre de la musique pour amener puis les gens et puis un voilà, on va faire ça à 16h. Si vous avez la possibilité, c'est Monsieur Félix Catherine et Monsieur Patrick Augustin qui vont tenir cette conférence. Ben merci José pour voilà. votre renseignement et puis on te remercie de nous avoir... Merci. À...